Il va euh, falloir que je fasse une teinture, moi, le matin. Ça blanchit. Bonjour à tous. Allez, ce matin, des bermudas, des réimpressions, des bébés joufflus, et puis un coup de cœur, et puis aussi un petit coup de gueule. Allez, c'est l'expresso. On va commencer par euh, le petit coup de gueule, même si euh, j'ai dit que euh, ben, je serais sage euh, en 2020. Et puis j'essayais un petit peu de me soigner. Euh, si vous voulez qu'on puisse faire des chroniques, messieurs les éditeurs, ça serait bien de mettre à jour vos sites internet et vos annonces en fait de sortie. Parce que quand on va sur certains sites puis qu'on voit que ça n'a pas été mis à jour depuis le mois de décembre, c'est difficile de tenir des chroniques comme celle-ci. Voir, il y a des éditeurs qui n'en ont pas du tout. Hein. Comme ça, on n'a aucune capacité à préparer quoi que ce soit sur les sorties. Et puis, indépendamment de moi, de mon petit nombril et puis de ma petite vie, eh ben, il y a aussi des gens qui achètent vos produits. Et si les gens qui achètent vos produits n'ont pas la liste des sorties hein, qui vont arriver dans les jours, dans les semaines, voire dans les mois euh, qui vont venir, bah, ils ont du mal à se projeter. Et puis, bah, du coup, euh, ils ont du mal à financer, hein, parce que vous comprenez bien que on vous donne de l'argent, donc forcément, c'est des sous, et donc forcément, il faut qu'on puisse capitaliser et préparer nos achats. Et en l'occurrence, bah, quand vous ne faites pas votre travail hein, euh, d'information assez simple, hein, qui est de dire, voilà, oh la semaine prochaine, il y a ça qui sort, euh, dans un mois, il y a ça, et puis tel jeu, bah, attendez-le pour telle date, Et bah, les gens ils n'ont pas la possibilité de se projeter, et puis, bah, du coup, ça va... Euh, un petit peu rendre leur confiance corrosive hein, et, euh, et ils vont avoir du mal à se tourner vers vous et ils vont se tourner vers des éditeurs qui euh, bah, eux le font bah, parce que oui il euh, y en a alors comme d'habitude c'est des anglais je vous laisse je vous laisse y réfléchir allez c'était la fin du coup de gueule c'est parti pour euh, les vraies sorties parenthèse fermée donc hein, euh, décidé d'être sympa euh, en 2020 on va vite euh, passer du côté de Edge puisque cette semaine on n'aura que de la réimpression avec notamment Blood Rage euh, avec euh, l'extension 5 joueurs et euh, du Zombicide et euh, le très regretté euh, Love Letter bah, qu'on attendait tous. Hein. Moi c'est vrai que j'endormais pas, hein. je veux dire Love Letter réédité, ça me fait du bien quoi, je suis content parce que c'est vrai que par exemple, la réédition du jeu de rôle de Star Wars pour les Vauriens, moi ça, ça m'intéresse pas. Et je préfère avoir Love Letter. C'est vrai que réimprimer Love Letter, c'était plus important que de réimprimer l'intégralité des JDR Star Wars. En plus, Star Wars, ça court pas les rues, les fans, donc euh, je pense que c'est une bonne chose. Côté euh, cartes, on aura euh, Yu-Gi-Oh hein, Qui propose euh, les duellistes légendaires, le héros magique, qui met en avant le duo iconique de Yu-Gi, euh, magicien sombre et euh, la magicienne des ténèbres. Donc, de nombreuses cartes de magie et pièges mettent en avant euh, ce duo, dans leur visuel, mais pour la première fois... Le magicien sombre et la magicienne des ténèbres se battront ensemble en tant que monstre de fusion les réunissant. Ensemble, euh, ils excellent en termes de magie et de puissance avec quand même 2800 ATK et euh, la capacité de piocher une carte quand une magie ou un piège est activé. Le boost sera au prix de 1,90€. Pour les plus jeunes, on aura Ratoureux, et eh ben oui, où il s'agit d'empiler en fait des cartes percées afin de laisser apparaître vos petites souris. C'est un jeu d'observation et de stratégie à partir de 8 ans, mais j'imagine qu'on peut commencer plus tôt pour des parties de 30 minutes et le prix sera à 11,90€. On retrouvera également Bermuda Pirate, qui est un jeu de petits bateaux qui doivent aller chercher des cristaux sur une map. Mais attention, celle-ci est piégée et en fait, euh, vous allez euh, vous retrouver avec le risque de perdre votre cargaison. En effet, sur la map, il euh, y a des petits aimants en fait, qui sont glissés en dessous et euh, cela fait chavirer l'embarcation. C'est un jeu de dextérité, mais aussi de mémoire. Hein. Il faut se rappeler que lorsqu'on est passé à tel endroit, ben, ça s'est mal passé. Ce sera à partir de 7 ans, 30 minutes, 2 à 4 joueurs pour 22,50€. Allez, avant le coup de cœur, on attaque les sorties de Games Workshop. Cette semaine, ce sera les Sœurs de Bataille à Volonté. Alors, vous le savez, moi, les bébés du 41e millénaire, je ne suis pas trop fan non plus. Mais bon, il faut avouer que les figurines sont superbes. Mention spéciale aux figurines des sœurs qui semblent toutes avoir une identité. Entre celle qui a le crâne rasé en mode pénitente et celle qui a la visière relevée, franchement, c'est du grand art. On est obligé de reconnaître que Games a pris une avance considérable sur sa concurrence, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style. On retrouvera donc les Dominions, qui ont pour tâche, ben Plutôt de porter le combat chez l'ennemi pour garantir une destruction grâce à leur puissance de feu dévastatrice à courte portée avec des fuseurs et des lance-flammes. Les Celestian, euh, elles, euh, bah, elles sont euh, distinguées au sein de l'ordre. Euh, C'est des guerrières hein, euh, qui sont euh, vraiment badass. Quant aux Battle Sisters, bah, elles font face à l'ennemi avec euh, abnégation et détermination. C'est beau. Désolé, mais euh, la gamme est avare en caractéristiques sur le site, euh, ce qui ne leur ressemble pas. D'habitude, je trouve des cartes avec des caractéristiques, des choses comme ça. Là, j'ai absolument rien pu dégoter. Alors, du coup, ben, je ne peux rien vous partager. En tout cas, le lot vous coûtera 172,50 euros. Sinon, on va également retrouver un nouveau codex, hein, l'Adaptas Orritas qui porte le combat chez les impies hein, pour le feu consacré à la fureur des justes. Bon bah, Dans ce codex, on aura 112 pages euh, sous couverture rigide, c'est toujours un peu premium hein, les sorts de bataille. Euh, vous trouverez euh, tout le nécessaire pour aligner les sisters, plus un cadre narratif, hein, bien entendu, hein, du fluff, beaucoup d'illustrations. Et euh, je vous rappelle que ce codex est également disponible en démat pour les anglophiles. Le physique sera au prix de 32 euros et le démat, ce sera bah, lui à 25,99 euros. Je trouve pour le coup que la différence entre le physique et le démat au niveau prix, elle est pas assez prononcée. Ah, C'est vrai que ça pousse à acheter le physique et euh, s'ils veulent vraiment promouvoir le démat, faudrait faire un petit effort sur le prix. Comme euh, vous en avez l'habitude, le codex sera accompagné de ses cartes de référence. Euh, le tout euh, permet euh, en fait, de consulter euh, rapidement euh, les règles hein, des Sororitas afin de vous faciliter les choix des stratagèmes et des rites. Dans ce paquet, on aura 36 objectifs tactiques, hein, dont 6 propres aux Sororitas, 38 stratagèmes et euh, 6 rites euh, sacrés. Et donc, ce petit paquet de cartes sera au prix de 20 euros. On finit non pas par une sortie, quoique, mais par un coup de cœur, le JDR Vurme. Euh, proposé par Emmanuel Roudier. Donc Emmanuel Roudier, c'est un illustrateur, notamment un illustrateur scientifique, mais à qui on doit également la BD Néandertal et Vauhuna. Il nous propose ici un jeu de rôle dans la préhistoire, hein, au cœur de l'ère glaciaire, il y a à peu près 35 000 ans, un RPG, donc, où on va rencontrer des mammouths, des orques, des bisons, des cerfs géants, des ours et des lions des cavernes. Parmi ces colosses, deux espèces humaines vivent en petite communautés de chasseurs-cueilleurs, les hommes de Néandertal et les hommes de Cro-Magnon. Et oui, j'ai bien dit deux espèces, c'est-à-dire que quand on est un peu attaché à la préhistoire... On ne parle pas de blanc, euh, d'asiatique, de jaune et de noir. Parce que sur Terre, n'en déplaise à Jean-Marie, il n'y a qu'une espèce euh, d'homme actuellement, l'homo sapiens. Mais il y a 30 000 ans, eh ben, euh, sur Terre, il y avait deux espèces d'hommes, les néandertaliens et les sapiens. Et là, on peut vraiment parler d'espèces. Alors, on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas eu une reproduction entre les deux mais euh, on n'a pas le même génome, on n'a pas le même ADN, on a deux espèces différentes. Donc en jouant à vourme, euh, vous allez interpréter euh, ces hommes et ces femmes préhistoriques au fil d'aventures et euh, d'épreuves de survie, notamment hein, euh, des quêtes légendaires, forcément, et puis des chasses périlleuses. Vos personnages vont euh, acquérir de la force, de la sagesse, du prestige, en explorant des territoires inconnus, en bravant bah, les ténèbres des cavernes mystérieuses, ou ben, en se conciliant les pouvoirs des esprits ancestraux. Le rulebook est accompagné de Voice of the Ancestor, en fait c'est une série de recueils d'aventures, parfois d'aides de jeu, dans ce numéro euh, intégralement illustré, attention, hein, par l'auteur, on va retrouver quatre scénarios inédits. Bon alors ok, vu mes études, je suis naturellement attiré par ce genre de proposition mais je trouve que c'est vraiment innovant et audacieux comme proposition. Ça nous change, d'autant plus que l'univers préhistorique a le vent en poupe ces dernières années. Je vous rappelle notamment ben, Far Cry Primal hein, qui était sorti, mais également Ancestor, The Human King Odyssey et puis euh, ben, les romans préhistoriques, notamment ceux de Jean-Oel. Alors gros point noir, c'est que le RPG semble avoir eu une vie en français, mais c'est quasiment impossible à retrouver aujourd'hui. Donc si quelqu'un a des infos, ou si quelqu'un éventuellement a le fameux PDF FR de Vurme sous la main, eh ben, il me contacte en MP, je suis très intéressé. Voilà, on en a terminé avec les sorties de la semaine. Je vous donne rendez-vous, ben, pour ceux qui ne sont intéressés que par cette partie-là, la semaine prochaine pour les sorties de la semaine 4. N'hésitez pas à vous abonner, hein, parce que comme je l'ai déjà dit, vous êtes plus de 60% à regarder les vidéos sans l'être. Je vous donne des rendez-vous très bientôt. On va refaire un petit peu de boxing. Des présentations également de certains Kickstarter que l'équipe a reçus. Il y a une cantina qui est en préparation et puis il y a plein d'autres projets et euh, notamment euh, bah, aller sur les pages des voisins qui acceptent de nous accueillir et qui nous acceptent très très bien et qui nous accueillent avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Et bref ça, vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets bah, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, ciao